Ça c'est du compost, on l'a produit à Sante, avec des déchets alimentaires qu'on a collectés dans les restaurants aux alentours. Ce geste il est hyper simple, on fait des découpes dans un bio qu'on vient après directement mettre dans la poubelle. Il est frais, il est fin, donc ça c'est super agréable à travailler. Et donc je pense en agissant comme ça, qu'on peut, euh, qu peut réussir à corriger la, la trajectoire. Donc l'intérêt des alchimistes, c'est de sortir d'une logique linéaire où on détruit des déchets qui sont pleins de ressources et de les réutiliser ces déchets pour les rendre à la terre et en tirer le maximum. On va aller au Salad de L'homme pour collecter leurs bacs. On va donc faire un échange, leur redéposer deux bacs vides et récupérer deux bacs pleins. La loi nous impose de faire le tri. Là, on s'est permis de collaborer avec les alchimistes pour éviter le gâchis de toutes les décubes de fruits, de légumes qu'on fait, vu qu'on en a énormément dans un restaurant comme le nôtre. On regarde un petit peu nos déchets sur le rapport des alchimistes sur notre année. Ça permet de faire un point surtout aux équipes. Avant, en fait, on mettait tout dans des sacs poubelles qui finissait dans le, les poubelles basiques. Euh, et de là, savoir que maintenant, euh, c'est bien trié et qu'on peut s'en servir comme compost ou autre, bah, c'est génial, en fait. Alors, une fois qu'on ramène les bacs euh, ici, à Sante, avec les alchimistes, on va, on va mettre le nez dans la poubelle. On va pouvoir scanner ce bac et savoir d'où il vient. Et puis, on va, on va vérifier qu'il qu est bien trié. On va, on va mettre le nez dedans. Alors là, on a une présence de plastique, donc je vais prendre nos flotteau pour pouvoir signaler au client qu'il puisse améliorer son tri et que nous, on ait un flux de plus en plus efficace. Une fois que c'est trié et broyé, on rajoute du bois, on fait un tas et puis on met dans des cellules. Le processus de compostage se déroule naturellement, jusqu'à la maturation, où on va pouvoir réaliser des grands sacs. Donc il sera écoulé 12 semaines entre la collecte dans les poubelles jusqu'à la mise en big bag. Alors ici, on est sur une ferme urbaine et on cultive une bonne centaine de variétés différentes. Du coup, on a besoin de compost pour venir nourrir le sol et le restructurer. C'est super intéressant de se dire qu'au final, peut être qu'il y a un petit peu de nous dedans et qu'on peut le remettre dans le sol. On a commencé à toute petite échelle, avec un vélo, des remorques et des biosauts Auprès de petits clients motivés pour trier, on a appris à bien faire le compost pour pouvoir répliquer à une échelle un petit peu plus grosse. Et puis après, le compost, il vient nourrir le sol. Et cette activité du sol, ça permet de capter du CO2. Et c'est hyper important pour produire un avenir durable sur cette planète.